Et salut à tous les Australiens, c'est Gabriel et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo alors comme je l'avais annoncé c'est sur, euh, sur le deck volcanique que j'ai retravaillé donc j'espère que ça va vous plaire donc je me rétrécis un petit peu voilà, alors donnez-moi deux secondes voilà on va se retrouver sur du nexus donc voyons voir <coughs> donc tout ce qui est volcanique tout ça, là j'ai après il me faudrait euh, deux hors la synchronique un jet synchro et un narco dragon sombre après double invocation au G fusion instantané au G problème prospérité au G foudiche au G peau il m'en faudrait deux voilà. Et après, euh, les ré réglages, j'ai Monster Reborn, j'ai pas Pumout puis, puis j'ai pas euh, euh, Gobelin, Goblin, Robin, j'ai pas. Et ça, j'ai. Ensuite, dans les cradec, donc ça, sage, sage pas, Micatrice. ça, j'ai, Sager, Sager, Sager, j'ai pas. Voilà. D Démon de la Terre, j'ai pas. Démon des Lumières, j'ai pas. Hypmax Karina, j'ai pas. Le Dragon Charge Borel, j'ai pas. Le Black Star Soldier, Soldat du Chaos, j'ai pas. Apulusa, j'ai pas. Et Nightmare Phoenix, j'ai pas. Après, qu'est-ce qu'il me faudrait aussi Deux Toon Tister. sage, sage. Après, Prédaplante, Ophirus Scorpion, j'ai pas. Et Prédaplante, Darling Cobra, j'ai pas. Il me faudrait un troisième pot d'Avaris. Ensuite, on va passer au deck salamandre. Qui est beaucoup plus complexe. Qui est beaucoup plus complexe. Donc, tout ça, tout ça, j'ai. Tout ça, j'ai. Il me manque deux pots des désirs, un, trois Cinet Mining, les Forbidden Replets, je sais pas. Ça, j'ai ça les affinités éphémères j'ai et ça la manque rage j'ai ensuite ça blesse dragon j'ai j'ai j'ai j'ai pas le le abyss dweller j'ai pas sagé, sagé, sagé, sagé, ça sagé, sagé, j'ai Accès codeur bar G. Et ça, j'ai. Voilà. Ça, c'est pour les deux decks qui sont enregistrés sur Dueling Nexus. Et j'en ai encore deux ou trois enregistrés sur Dueling Nexus. Donc, le titre de la vidéo, ça sera « Qu'est-ce qui me manque dans les decks ?» Pour... Euh, ben, pour tout simplement... On les faire comme je les ai travaillés comment on les a retravaillés sur des avec la, avec la Team Rébellion. Voilà, tout simplement. Donc sur ce, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous allez la commenter, que vous allez la partager. Moi, je vais le faire. Et on se retrouve très prochainement pour, une... pour d'autres vidéos sur la Team Bio. Allez, ciao tout le monde